La prochaine intervenante est Ella Duval, ingénieure pédagogique du projet UNITA. Elle nous présentera les ressources mobilisables dans le cadre de ce projet d'université européenne. J'ai déjà identifié deux personnes dans la salle qui étaient intéressées pour communiquer avec Stéphane. Ça vous aide, donc, Si vous êtes disponible après, ne partez pas tout de suite, vous serez euh, sollicité. Euh, bonjour à tous et toutes, il paraît que je dois être rapide et cohérente. Je vais essayer, mais c'est un sujet complexe et long, donc euh, voilà. <rire> donc, je suis Ella Duval, euh, je suis effectivement ingénieure pédagogique rattachée au département à Apprendre, donc euh, collègue euh, d'Aspire, et euh, je suis intégrée au projet européen UNITA. Euh, donc Très rapidement, je vais d'abord vous parler du projet euh, UNITA pour contextualiser euh, donc Unita Universitas Muntium, c'est une alliance euh, d'universités européennes qui est financée et euh, qui a, a été lancée en fait par, euh, par l'Union européenne euh, en novembre 2020. Nous ne sommes pas la première alliance, nous ne sommes pas la seule non plus, il y a plusieurs alliances qui ont été lancées en même temps. Le but étant de réunir plusieurs universités européennes avec euh, des points communs pour travailler ensemble. Donc, euh, nous euh, nous sommes 165 000 étudiants et 15 000 personnels aujourd'hui, mais nous sommes euh, en train de, de s'élargir puisque nous sommes six universités et nous allons passer à 10 prochainement. Nos points communs, c'est notamment euh, les langues romanes, donc euh, français, espagnol, italien, portugais, roumain. Euh, nous allons être, euh, quand nous serons 10, deux universités de chaque pays, mais nous sommes également des universités de zones rurales et euh, montagneuses et transfrontalière. Voilà, c'est ce qui crée euh, l'identité Unita euh, aujourd'hui. Euh, au niveau des thématiques qui nous, qui nous réunissent, il euh, y a notamment euh, la diversité linguistique, c'est ce que je le disais au niveau des langues romanes, c'est-à-dire qu'un de nos objectifs, c'est de pouvoir euh, se comprendre à partir de nos racines communes, notamment par le biais de l'intercompréhension, mais dont je parlerai un peu tout à l'heure. Euh, bien sûr, se baser au niveau de l'identité européenne, la citoyenneté européenne, euh, comme toutes les alliances européennes par rapport à, à ce point-là. Mais il y a également euh, tous les enjeux environnementaux dus euh, à nos territoires, de montagne et ruraux. Euh, et également les questions d'innovation euh, pédagogique, euh, donc, qui est euh, le pan sur lequel je suis euh, le plus investie en tant qu'ingénieur pédagogique. J'essaie d'avancer. Aujourd'hui, euh, spécifiquement, je suis venue vous parler donc, euh, de l'APC dans Unita, d'Unita dans l'APC. Euh, initialement, je devais vous parler en micro sur les micro-accréditations qui sont donc un des outils euh, de l'APC dans Unita. Je vais élargir euh, mon regard pour vous parler des UAI, donc unités d'apprentissage euh, individualisées, merci, et dans ces UAI, des UAI internationalisation. Donc, euh, qui est le nom euh, sous lequel on a regroupé différents modules euh, UNITA. Donc initialement, euh, dans UNITA, euh, la première approche par laquelle nous, on est arrivé à l'APC, c'est par un premier projet européen qui s'appelait euh, ECBS, donc European Cross-Border Skills, qui a été travaillé pendant trois ans. Donc ce n'était pas le projet UNITA, mais c'est notamment un projet qui a permis de travailler sur les compétences, euh, international développé dans un contexte de mobilité transfrontalière. À partir de ce premier projet-là, il y a un référentiel de compétences qui a été réalisé, et c'est notamment euh, sur ce référentiel que nous avons travaillé pour euh, développer ensuite différents modules euh, UNITA. Hop, je change de slide, voilà. Donc aujourd'hui, UNITA commence à s'imbriquer euh, dans l'APC au niveau de l'USMB. Euh, via ce schéma que je vais expliquer parce que sinon il est un peu complexe. Mais donc aujourd'hui, dans la réforme par APC au niveau de l'USMB, on va se retrouver avec des UA fondamentales, donc UAF, des UA modulaires, UAM, et euh, des UAI, donc UA individualisation. Et dans les UA individualisation, il va y avoir un parcours UAI-I, donc UA individualisation, euh, internationalisation. C'est bon, j'ai perdu personne jusque-là <rire> Ok. Donc euh, l'idée étant que dans cette UAI, i il va y avoir différents modules qui vont permettre à l'étudiant euh, d'impliquer euh, différents euh, modules internationaux, internationaux. en fait. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir internationaliser son parcours personnel Donc ce qui nous amène à cette question, comment un module INITA va contribuer à valider des compétences d'un étudiant, d'une étudiante euh, pour ça, chaque composante va pouvoir créer son UAI. i cest C'est-à-dire qu'on va proposer à chaque composante le catalogue des cours UNITA. Aujourd'hui, il y a déjà un existant euh, d'un euh, peu plus de 200 cours euh, UNITA, c'est-à-dire des cours proposés dans soit une langue romane, soit en anglais, par une des universités de l'Alliance. Ça, c'est la, la première possibilité. Et la deuxième, c'est complété par des modules internationaux USMB, que je vais vous présenter maintenant. Euh, donc ces modules internationaux USMB, ces différentes options que vont pouvoir choisir chaque composante pour créer cette uai Donc il y a notamment, je vais rapidement euh, toutes les passer en revue, les mobilités virtuelles, donc liées euh, à notre catalogue de cours UNITA, euh, l'intercompréhension un, comme LV2 ou LV3, les micro-accréditations, les fameuses, on reviendra dessus, les mobilités rurales et les BIP, donc Programme Intensif Hybride. BIP étant la traduction anglaise et pas la traduction française. Donc, d'abord, euh, au niveau des mobilités virtuelles, donc c'est en lien avec ce que je vous disais, c'est un catalogue UNITA. Très rapidement. Nous avons relié, euh, donc nous sommes en train de relier via une plateforme commune qui sera un campus virtuel, différents cours euh, des universités de l'Alliance euh, dans lesquels vont pouvoir piocher les étudiants. C'est-à-dire que tout d'un coup, les étudiants inscrits dans une des, cinq universit une des six universités de l'Alliance, bientôt dix, vont se retrouver avec euh, six fois, dix fois plus de cours en fait, dans une des langues romanes ou en anglais ce qui va leur permettre de créer un parcours sur mesure et internationalisé. Donc ils sont, ce sont des cours qui vont être disponibles en 100% online, donc ce qu'on appelle une mobilité virtuelle, dans une donc, des langues de l'Alliance, romane ou en anglais, et qui au niveau des heures de cours sont de 10 à 50 heures encadrées. Le but étant que l'étudiant a plus de choix et l'enseignant a plus de possibilités d'avoir des étudiants. Donc ça, c'est pour la mobilité virtuelle euh, au sens large. Ensuite, il y a la mobilité virtuelle au sens linguistique, c'est-à-dire avec spécifiquement des cours de langue proposés par des partenaires Erasmus+, et des cours d'intercompréhension. Donc très rapidement, l'intercompréhension, c'est une matière spécifique qui permet à des langues aux racines communes de se comprendre et d'échanger. Donc dans notre cas, les langues romanes ont des racines communes, et donc... Euh, une personne parlant français, grâce à l'intercompréhension, peut comprendre une personne parlant espagnol euh, et vice-versa, et ça fonctionne aussi à l'écrit. Mais pour ça, ce sont des cours spécifiques d'intercompréhension, qui sont donc considérés ici comme un cours de langue à part entière. Ensuite, euh, l'intercompréhension, ça peut être autant sélectionné euh, comme un cours euh, donc en LV2 ou en LV3, ou sous la forme de BIP ou de micro-accréditation, vous allez le voir après. En fonction, c'est ce que je vous, je vous ai précisé à chaque fois, il y a un nombre d'heures de, de cours encadrées, en fait, qui donne ensuite le nombre de CTS. En moyenne, on dit que 8 heures de cours encadré étant un CTS. Euh, donc, on arrive aux micro-accréditations. Très rapidement, les micro-accréditations, c'est comme l'indique le, leur nom, des cours, euh, euh, un nombre d'heures de, de cours limitées qui va euh, permettre aux étudiants d'obtenir euh, des ECTS. Pour la reconnaissance au niveau de l'université, soit les micro-accréditations sont intégrées dans un parcours, comme ici grâce à luai soit ce n'est pas le cas et dans ces cas-là, c'est valorisé par un CU, certificat universitaire. Dans l'UAI, il y a plusieurs formes de micro-accréditation qui sont proposées. La première forme, c'est celle que je vous présente ici, qui est la forme de micro-accréditation, initiation à la recherche. L'idée ici, c'est euh, d'introduire des thématiques de recherche aux étudiants sous la forme euh, d'un nombre de cours limité. Donc ici, 20 à 30 heures euh, encadrées, ce qui fait entre 1 et 3 ECTS. Dans les micro recherches recherche qui vont être proposées dans UNITA, il y a donc les énergies renouvelables, l'économie circulaire et le patrimoine culturel. Chacune des thématiques étant dirigée par une des universités de l'Alliance, dans le cas de l'USMB, nous sommes sur les énergies renouvelables. À chaque fois, chaque micro est dirigée par une université de l'Alliance, mais va être proposée à l'ensemble des étudiants de toutes les universités de l'Alliance. Pardon euh, une autre forme de micro-accréditation, euh, donc même principe, euh, c'est pour euh, la micro-accréditation citoyenneté européenne, qui est également, euh, je vous le disais tout à l'heure, une des thématiques UNITA. Donc ici, ce sera une micro-accréditation qui sera sous la forme d'un atelier en ligne proposé euh, à l'automne. Donc euh, c'est l'USMB qui dirige pour l'automne prochain la prochaine micro-accréditation citoyenneté européenne. Euh, parce qu'effectivement, je ne voulais pas préciser, mais au niveau des modalités, les micro étant un format neuf au niveau de l'Union européenne, pour l'instant, nous ne sommes pas limités entre le format en ligne, le format euh, sur place ou le format hybride. D'où le fait que, par exemple, pour les micro citoyenneté européenne, nous sommes à 100% online, c'est un choix pédagogique. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été défini sur les micro-accréditations initiation à la recherche. Ensuite, euh, un autre module possible dans l'UAI, ce sont les mobilités rurales. Donc très rapidement, les mobilités rurales, ce sont des mobilités qui se déroulent euh, pendant la période d'été, donc de 3 à 6 semaines durant l'été, et euh, qui permettent aux étudiants et étudiantes de l'Alliance d'aller euh, expérimenter en fait euh, un équivalent de, de stages, mais sauf que c'est vraiment considérée comme une mobilité rurale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de stage, euh, sous format bénévole, dans une association, un organisme partenaire, généralement lié à nos thématiques Unita, donc toujours pareil, la ruralité, la montagne, etc. Euh, je vous ai ici mis deux exemples, je ne vais pas vous les lire, Donc euh, notamment l'université de Turin et l'université de Pau. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais l'université de Pau, donc dans les Pyrénées, qui est la seconde université euh, française de l'Alliance. Euh, pardon, je sais plus où j'en suis. Ok. Les BIP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les programmes intensifs hybrides, donc en anglais, Blended Intensive Programs. Euh, cette fois, c'est ce euh, un format hybride qui regroupe donc des cours en ligne et une mobilité euh, sur place dans une des universités de l'Alliance. Donc ici aussi, il y a plusieurs thématiques, euh, dont certaines qui reviennent, comme la citoyenneté européenne. Euh, L'objectif, c'est vraiment de présenter ces thématiques euh, sous différents formats pour attirer euh, des étudiants euh, qui ont des, des objectifs différents, qui ont des possibilités différentes également. Donc, euh, il y a plusieurs BIP qui vont être organisés dans l'année, au niveau spécifiquement des modalités. Pour chaque BIP, il y aura, enfin euh, il y a, puisque ça a déjà débuté, cinq euh, places par université. Donc, cinq places pour des étudiants de l'USMP, cinq places pour l'UPPA, etc. Euh, le but étant que toute la partie en ligne euh, est disponible donc sur notre outil euh, Moodle qui est un, un outil commun et ensuite il y a le déplacement dans l'université euh, organisatrice et gestionnaire, et gestionnaire euh, du BIP euh, qui, qui est aidé par un, une bourse Erasmus+, voilà pour les détails au niveau des, des accompagnements étudiants. Et, Hop, enfin, euh, la question de la validation des UAI. Donc c'est là où euh, les UAI s'imbriquent euh, dans l'approche par compétence, c'est-à-dire que euh, chaque UAI est accompagné pour euh, s'intégrer co euh, en cohérence en fait, avec l'approche par compétence au niveau des référentiels euh, qui ont été réfléchis par les composantes. C'est vraiment l'élément essentiel à retenir, c'est-à-dire que les modules que je viens de vous présenter, c'est des possibilités qui s'ajoutent aux possibilités de cours du catalogue UNITA, qui sont en plus multiples. Je ne vous les ai pas tous cités, je vous le disais, il y en a presque 200 qui sont disponibles. Et chaque composante va pouvoir faire sa propre UAII en fonction des cohérences au niveau de, de l'approche par compétence, au niveau des référentiels qui ont été réfléchis euh, dans l'ensemble. Le but étant toujours le même, de proposer des euh, parcours personnalisés et avec une dimension interna internationale ici, euh, grâce à UNITA. À chaque fois, Apprendre, et donc euh, moi, en l'occurrence, puisque je suis la représentante d'Unita dans Apprendre, euh, vous accompagne pour réfléchir à cette cohérence d'ensemble. Ce qui nous amène à la dernière slide de contact, puisque nous n'allons pas avoir le temps de prendre vos questions. En revanche, n'hésitez pas, euh, mon mail s'affiche, qui est donc pédagogie-unita. Euh, je suis disponible, euh, voilà, ainsi que l'ensemble de l'équipe. Merci. Merci.